L'idée déjà vient de Pierre Laurent, président du Parti de la Gauche Européenne, et elle a été reprise et approuvée à son congrès il y a maintenant presque deux ans. Et nous avons proposé l'année dernière de le faire en France pour, une raison, pour plusieurs raisons. Parce qu'on pense qu'il faut absolument, face au Front National et à la dynamique d'une extrême droite qui monte en Europe, envoyer le signal euh, d'une part que euh, l'Europe telle qu'elle est ne peut pas continuer ainsi, qu'il y a cette menace du Front National, mais qu'il y a aussi une alternative de gauche positive. Et donc euh, ça c'était la première idée, il, fallait le, il faut le montrer, il faut que tout le monde le voie, on est sur la place de la République et c'est ça le sens de premier, c'est que c'est un forum, il faut que tout le monde puisse venir discuter, participer à ça. Et, euh, et, la, et la deuxième idée, euh, c'est qu'il fallait aussi montrer, dix ans après le nom euh, des Français, que les peuples d'Europe étaient capables de réouvrir le débat sur l'avenir de l'Europe, que ça s'est fait en janvier en Grèce que la semaine dernière les espagnols ont envoyé un signal clair aussi et donc euh, il faut unifier tout ça et euh, que ce soit visible parce que euh, c'est porteur d'espoir.